On sélectionne dans son espace de travail le fichier « image que l'on souhaite insérer et on valide par « Ouvrir ». Dans la page du tableau, on peut redimensionner l'image à l'aide de la poignée ronde située dans l'angle en bas à droite de l'image. On peut également insérer l'image par un glisser-déposer du fichier. L'explorateur étant ouvert sur l'emplacement du fichier, on sélectionne celui-ci et on le fait glisser sur le bouton « Smart Notebook » de la barre des tâches.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 Pour coller l'image, on peut également utiliser la fonction correspondante dans la barre des outils. On peut également insérer l'image en réalisant un glissé déposé directement depuis la page web vers la page du tableau. Troisième méthode, lorsqu'on a besoin de faire une image de la totalité ou d'une partie de l'écran, on utilise l'outil Capture d'écran. Dans la barre d'outils, on prend l'outil Capture d'écran, on affiche l'écran dont on veut obtenir l'image, ici un tableau appartenant à un document Word. Dans la fenêtre de capture, on décoche la case Capturer dans une nouvelle page, puis on choisit Capture de zone. On délimite la zone que l'on souhaite capturer et on relâche la pression du stylet ou du doigt, ou le bouton gauche de la souris. L'image est insérée dans la page active du tableau. Quatrième méthode, dans certains cas, les images que l'on souhaite utiliser sont disponibles dans la galerie de ressources. Dans le panneau latéral, on active la galerie. Dans la galerie, on sélectionne le dossier de ressources désiré. Pour insérer les images dans la page du tableau, on procède par un simple « glisser-déposer ».